Hey tout le monde, bienvenue sur Eden Gaming Aujourd'hui je vais vous présenter tous mes jeux PS4, c'est parti Alors nous commençons par Ratchet Game J'y ai joué un petit peu C'est bien Je crois qu'il y a le 2 qui va sortir bientôt Cette année, je pense Spyro, alors ça c'est l'un de mes jeux préférés Je l'ai aussi sur euh, La Nintendo Switch J'adore, et à euh, 3 en 1, hein. 3 en 1, 3 jeux en 1. Je le recommande. Je vous fais voir le dos. J'adore celui. -là. Alors, ensuite, nous passons à une course de voiture. Par trailer. Euh, J'ai pas beaucoup joué. Mais c'est pas mal. On peut jouer en réseau jusqu'à 8 joueurs J'ai jamais joué en réseau mais j'aimerais bien me lancer Alors C'est voir l'arrière la, du jeu Voilà donc c'est un jeu assez compliqué hein, Où j'ai du mal hein. À chaque fois que je fais face à un monstre Alors le premier monstre du jeu là déjà Alors Au suivant Skyrim, c'est aussi Félix qui me l'avait offert, c'était pour mon anniversaire. <rire> et puis Voilà euh, l'arrière. Je te remercie Félix. Merci pour les jeux. Bon, alors là, c'est pareil, c'est violent et tout. C'est assez compliqué, mais j'aime bien. suivant. Resident Evil. J'avais vu un petit bout, euh, le. un petit bout du jeu en regardant Gus Quand il fait. Euh, des lives de gaming, oui, du coup, je les fais entièrement. Je le recommande aussi. En toute façon, je les recommande tous. Hein. <rire> voilà. Alors, ensuite, Gravel. Là, Je cache le prix parce qu'il y, y a le prix encore que j'ai les situe. Voilà, C'est pas mal aussi. De toute façon, moi, j'aime bien tout ce qui est course de voiture, de moto et tout. Et. Need for Speed Payback. Donc plus j'ai pas beaucoup joué non plus. Voilà d'ailleurs l'autre je vous avais pas fait montrer l'arrière du jeu. Voilà. Et celui-là. Et un Project Cars 2. Voilà. Et voici l'arrière. Et le Need for Speed Rivals. Quand je vous dis que j'aime les courses de voiture, hein. <rire> j'aime les courses de voiture. J'ai plus de ça ou de choses. Voilà. Et alors là, ça c'est l'un des meilleurs. Avec, avec le jeu Spyro, c'est l'un des meilleurs pour moi. Perso. Grand Chetoto. Très connu. Voilà. Et bien voilà les gars les filles, je vous ai présenté tous mes jeux Alors euh, oui, à l'avenir j'en aurai des nouveaux J'y compte bien Et euh, j'ai que la PS5 sorte aussi Ça va être un gros budget ça Alors, euh, après quand la PS5 va sortir, je vais peut-être pas l'acheter euh, les, les mois qui vont suivre, hein. je vais peut-être attendre un an ou deux hein. en tant qu'elle baisse quoi, quand même alors, je préfère faire des vidéos YouTube, à côté je reprends les cours pour les études donc ça prend beaucoup de temps aussi. J'ai un travail pour euh, gagner un petit peu d'argent, euh, et puis je, je pratique aussi la musique, donc euh, voilà. puis je fais le cinéma aussi, en loisir, hein, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin, parce que c'est ma, enfin, la musique et le cinéma ce sont mes passions en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre la pile. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut, salut Ah non, là, je copie sur EMB, il ne faut pas, Eden. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut